Alors maintenant on va s'intéresser, toujours le calcul d'air, à un autre cas de figure. Donc on a vu jusqu'à maintenant on a vu le cas. On a vu le cas simple où la fonction elle est toujours positive ou elle est toujours négative. D'accord. Donc là on a les deux bornes, AB, AB. Et donc, l'air, c'est la valeur absolue de l'intégrale entre a et b, de x C'était le cas le plus simple. Ensuite, on a vu le cas où la fonction, elle changeait de signe. Et là, on a vu qu'il fallait faire la somme des différentes petites aires qu'on trouve entre les zéros de la fonction. Donc ici, l'R, c'est la valeur absolue entre A et B de l'intégrale euh, définie, plus la valeur absolue entre B et C de l'intégrale définie, plus la valeur absolue entre C et D de l'intégrale définie. Donc ici, on a besoin de connaître les zéros. faire en cas des de calculs d'air 1, 2 Alors maintenant on va avoir un troisième et un quatrième Que ce soit qu'on a deux fonctions Baleine. Ouais, ça ressemble un peu à une baleine, ça un petit sourire là. On fait de l'eau qui sort. On fait un nez un œil. Une baleine. Voilà. Ouais. Alors. <coughs> et puis. Ici, on va s'intéresser au calcul de l'air qui, qui se trouve entre les deux courbes. Le donner comment on fait vous savez calculer l'air sous cette courbe là vous savez calculer l'air sous cette courbe là on prend l'air sous la la fonction verte là c'est entre a et b f de x dx et puis l'air on va appeler ça A2, intégrale entre A et B, df de x, x. c'est l'air sous la fonction rouge. Alors comment, à l'aide de ces deux choses-là, on peut calculer l'air qui se trouve entre les deux courbes C'est pas très compliqué. une idée. Maxime. Mhm. Ouais, j'ai mis deux fois la même fonction, mais pas deux fois la même fonction. Serait une autre, ce serait logique le sujet. On peut faire, oui On peut faire l'F qui est sous la courbe verte. Et puis soustraire l'air qui est sur la courbe rouge, sous la courbe rouge, pardon. Et puis ce qui reste c'est cette partie-là. Un peu euh, plus joliment, on peut dire que c'est l'air entre de F X. dx. Il faut encore ici on prend la valeur absolue si vous faites l'opposé, si vous faites a2 moins a1, vous allez trouver la même chose mais l'opposé enfin, l'opposé de, de l'air donc ici pour éviter ces, ces petits problèmes il ne pas avoir à se demander quelle est la courbe qui se trouve au dessus de l'autre on prend simplement la valeur absolue et ça règle le problème Non, c'est un peu plus long. Et puis on a le, le pendant du cas numéro 2 ici. On avait le cas numéro 1 où la fonction était toujours positive et toujours négative. On avait le cas numéro 2 où la fonction change de signe. Bah ici on a un cas où on a une des courbes qui reste toujours au-dessus de l'autre. Et puis on a le deuxième cas où elle se chevauche de temps en temps. Eh ben dans ce cas-là, on va faire un petit peu la même chose que ce qu'on a fait dans le cas numéro 2. On va chercher ici, plus les zéros, enfin c'est une, une forme de zéro, mais on va chercher les points d'intersection entre les deux courbes. Et puis on va faire les calculs d'air séparément. C'est-à-dire que... La valeur absolue entre A et B de f de x moins g de x. Donc là, il manque à moins. Plus la valeur absolue entre B et C de f de x moins g de x. Plus la valeur absolue entre C et B de f de x. Oui. oui, à partir du moment où... On n'a pas besoin de s'inquiéter quelle est celle qui est au-dessus, quelle est celle qui est en-dessous. Dans un cas, ça va nous donner l'opposé de l'autre. Si on fait f moins g, ça nous donne 3. Si on fait g moins f, ça va donner moins 3. Donc la valeur absolue, on ignore le signe et puis comme ça, on n'a pas besoin de... Enfin, c'est plus simple. On pourrait aussi étudier la position relative des deux courbes, mais, après... mais c'est pas nécessaire, ça n'apporte rien de plus. Alors je fais un exemple avec vous. Voilà, on a deux fonctions f et g. Et puis on nous demande de trouver l'air qui est délimité entre les deux courbes. Alors ici, on a deux, deux paraboles. f, on a un coefficient positif devant le x carré, donc c'est une fonction qui est il ressemble à ça, et j'ai il y a un coefficient négatif devant le x carré, donc elle va être dans l'autre sens. C'est un croquis. Hein. Et on veut calculer l'air qui se trouve ici, entre les deux courbes. Donc, comme c'est précisé dans la consigne, ici on a besoin des points d'intersection. Alors, trouver les points d'intersection... Euh, algébriquement ça veut dire quoi ça veut dire chercher quelles sont les valeurs de x pour lesquelles f est égal à g ça veut donc dire, pardon, ça veut donc dire résoudre une équation hein, ça veut dire chercher quand est-ce que pour quelle valeur de x x carré moins 2x moins 3 est égal à moins x carré plus 1 donc ça fait 2x carré moins 2x moins 4 égale 0 on peut tout diviser par 2 et factoriser donc ça fait x plus 2 x moins 1 vous pouvez faire avec le discriminant si vous préférez ou alors essayer de le faire de tête là il n'est pas trop compliqué Hmm. Oui. C'est juste. Qu'est-ce que ça donne moins 1 Alors donc x égale 2 et x égale moins 1. Donc ça veut dire ça c'est moins 1. Et ça c'est 2. Donc la R, Alors, ça va être la valeur absolue de f de x moins g de x. F x carré moins 2x moins trois Moins x carré plus un Donc 2x Vous pourriez être tenté, je en sais fait, que la tentation est grande, puisqu'on vient de le faire ici, de se dire. Qui est tenté de faire ça Qui est faire Et ici, on n'a pas une équation avec une égalité, ici, égale 0. Ici, on peut diviser par 2 parce que. On a toujours l'égalité entre les deux. Si je divise ça par 2, à gauche et à droite par 2, ça reste la même chose. 0 divisé par 2, ça reste toujours 0. Ici, okay. si, on ne peut pas. Si je divise tout par 2, euh, j'ai plus la même chose. J'ai quoi J'ai 1 demi de ça. Donc si je divise tout par 2, j'aurai la moitié de l'air. Donc quelque chose qui est deux fois plus petit, a priori. Résoudre une équation c'est pas la même chose que de faire un calcul d'intégrale par exemple ou euh, calculer la valeur d'une fonction hmm. il faut faire attention si c'est tentant parce qu'on l'a fait ici ici on le fait parce que c'est possible ça change pas euh, ça change pas le résultat de, de notre euh, du développement du raisonnement ici si on divise par 2, on change la valeur de la fonction et donc on change la valeur de l'air donc c'est plus la même chose Et donc là, euh, vous pouvez ben, utiliser la calculatrice. Donc 29, et la fonction c'était 2x moins 2x moins 4x et entre moins 1 et 2. ça donne moins 9. Donc f est égal à 9. Ce qui veut dire ici que, hein, puisque ici on fait f de x moins g de x, on trouve une aire négative, ça voudrait dire que g se trouve au-dessus de Je un petit signe, attention. La calculatrice, ça vous donne une valeur approchée de l'air verrez dans un des exercices euh, où on trouve l'air si on fait le calcul à la main on trouve un tiers si on fait avec la calculatrice donc euh, à la main avec la calculatrice vous trouvez 0,3 3 3 3 et puis après je sais plus 5 4 0 8 quelque chose comme ça enfin je sais plus exactement et puis la calculatrice on voit qu'elle trouve pas exactement un tiers donc elle, elle utilise des méthodes pour faire le calcul euh, un petit peu comme celle qu'on a fait avec la méthode des rectangles des méthodes qui sont moins précises que de faire le calcul exact et donc ça donne une valeur approchée donc si si on vous demande une valeur exacte vous êtes obligé de faire le calcul à la main si on vous demande une valeur approchée parfois la calculatrice elle vous donne la valeur exacte mais parfois pas ça dépend un peu des cours vous donner une règle, quand est-ce que la calculatrice, elle vous donne le résultat qui est exact.